Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner un conseil important pour améliorer vos enchaînements d'accords votre pompe, votre accompagnement jazz manouche et on va parler de voice leading c'est un terme anglais qui fait référence à comment chacune de, des voix s'enchaîne d'un accord à l'autre chacune des notes de, des accords qu'on joue s'enchaîne vers les notes de l'accord d'après euh, je vais commencer par un exemple pour illustrer ce, ce procédé. Voici les accords de To Each His Own, un morceau qui n'est pas très connu mais qui est vraiment très très beau, qui a été joué plusieurs fois par Django. Et donc ça commence par un Mi bémol majeur, qu'on va jouer Mi bémol 6-9 très souvent en jazz manouche, et Mi diminué. Et ça alterne. fait comme ça sur la gamme pentatonique majeure de mi bémol. Ok, donc on a cet enchaînement d'accords. Est-ce que ça s'enchaîne bien Ben, je dirais que on entend les accords, on entend les bonnes couleurs mi bémol majeur, 6-9, hein, on est en jazz manouche, et mi bémol diminué. Ok. Le problème, j'ai envie de dire, c'est que l'immense majorité des guitaristes, et j'inclus les guitaristes dont c'est le métier, hein, dans, dans, se posent pas plus de que questions que ça. C'est dommage. Alors en général, ceux qui s'en posent plus, c'est des personnes qui ont étudié les conduites de voix, et à savoir, je pense que le style de musique dans lequel c'est le plus important, c'est la musique classique, en fait. Donc il faut vraiment réfléchir à comment on enchaîne nos, nos voix, en fait, si on écrit pourquoi tu auras accordes par exemple c'est un vrai sujet c'est très important et il faut que ce soit le plus beau possible là on a une approche qui est extrêmement verticale c'est le bon accord mi bémol majeur mi bémol diminué c'est le bon accord et puis voilà et le morceau il est bien non on peut aller un peu plus loin chercher les choses un peu plus fines et essayer de faire en sorte que notre conduite de voix elle soit mieux que ça donc Comment on peut mieux enchaîner ces accords Est-ce qu'on peut les modifier Le Mi bémol diminué, pas tant que ça, on peut le jouer peut-être un peu différemment, on peut le jouer comme ça, mais là ça redouble la fondamentale, c'est pas forcément beau, puis cet accord il est beau, mais le Mi bémol majeur là, on peut le faire Maj7, on peut le faire Maj9, on peut le faire majeur tout court, on peut le faire 6 comme ça, il y a plein de possibilités, d'autres positions qui existent. Donc on va en chercher une qui sonne un petit peu mieux. Il y en a une qui sonne vraiment bien et que vous allez, en fait qui est assez visuel. Comment on peut bien enchaîner un accord avec cette position-là Ben le plus évident qui me vient en tête, c'est celui-là. Quand on enchaîne ça à ça, ben on a ces deux mélodies-là qui font qui restent, qui sont statiques, et ces deux qui font et l'autre. On a une bonne conduite de voix on peut s'assurer que la mélodie créée donc là en l'occurrence sur chacune des cordes soit belle il y a d'autres positions qui pourraient marcher alors essayons avec le mi mol machette ça sonne pas mal donc ça fait la mélodie c'est une sensation différente sur le degré 1 mais ça marche Et il y a aussi qui pourrait marcher oui Moi, celle que je préfère c'est celle-ci elle est assez dure à jouer mais on peut très bien la faire à trois notes comme ça ça sous-entend d'étouffer cette corde je vais prendre un autre exemple maintenant d'un morceau plus connu pour justement illustrer les questions que je vous suggère de vous poser pour améliorer vos enchaînements d'accords douce ambiance douce ambiance il commence avec un, une cadence parfaite en sol mineur donc sol mineur sol mineur 6 Ré Recette 9, et la mélodie ça fait etc. Donc est-ce que cet enchaînement d'accords sonne bien Et si on doit observer les différentes voix, donc il y a un, on a ça, on a aussi a. Et on a donc on a ça là qui a un déplacement qu'on pourrait qualifier de modal en fait, c'est ce qu'on a sur, euh, sur Summertime. Summertime and the is... Bon, c'est exactement ces accords là qui sont joués. Hein. Hum. Ok, hum. moi je trouve que ce qui est un peu dommage dans cet enchaînement d'accords, en plus du fait qu'on a une mélodie dans les aigus qui n'est pas très cohérente avec la, avec la mélodie, avec le thème en fait, c'est qu'on n'a pas trop la résolution sur le sol mineur, la résolution sur sol mineur c'est ça, ça c'est le G mineur, cette note c'est la sensible on va dire, elle a envie d'aller vers le sol. donc si on fait un G mineur pas enrichi, ou en tout cas qui a ses notes comme, comme notes graves, sensation de résolution sera plus forte <mérite> avec la petite alternance de basse sur le reset et là ce que j'ai fait c'est que j'ai pas joué de mélodie dans les aigus pour pas trop gêner la, la mélodie du thème mais aussi parce que ta je trouve pas ça je trouve que ça sonne un peu modal et je, je suis pas certain que ce soit ce qui fait le plus entendre le sol mineur donc un simple sol mineur simple, recette pas enrichi, ça sonne aussi très bien, ça sonne un peu plus résolutif. Si j'ai pris cet exemple, c'est parce que c'est sur un morceau connu, l'idée ici, c'est pas de vous dire quelle est la meilleure version de ces enchaînements d'accords, c'est pas ça du tout, c'est de vous dire écoutez attentivement, posez-vous des questions, est-ce que mes enchaînements d'accords sont vraiment les plus beaux que je pourrais faire Est-ce qu'il y en a pas d'autres qui pourraient être intéressants Est-ce que quand je joue dans une jam session ou en concert les positions d'accord de l'autre, est-ce que je les, je les connais Est-ce que je les ai essayées Est-ce que j'ai comparé avec les miennes Ce sont des questions intéressantes à se poser. Je vous dis ça aussi parce qu'en jazz manouche, c'est très courant euh, pour tous les niveaux, hein, les musiciens professionnels, mais aussi beaucoup les, les, les débutants, ou les, on va dire les niveaux intermédiaires. J'ai enseigné beaucoup, j'enseigne à ces personnes-là qui ont un niveau intermédiaire en jazz manouche, principalement. Ou, s'ils ont le bon accord, c'est bon. Ah, c'est reset, c'est bon, j'ai le bon accord, et ça s'arrête là. C'est pas, ah, est-ce qu est -ce que c'est beau <rire> J'ai l'impression que des fois, ils ne se posent pas trop cette question. Est-ce que je pourrais faire plus beau encore C'est une, une bonne question à se poser, quoi. Donc, euh, donc voilà, très souvent, l'approche, elle est très verticale. C'est un accord plaqué et un autre accord plaqué, et on fait la pompe comme ça, on ne change pas d'accord, on ne se pose pas trop la question, est-ce que l'enchaînement d'accord est beau Mais juste la question, est-ce que je ne me suis pas trompé et ça c'est dommage, parce que si on écoute Django, il n'a pas cette approche un peu, on pourrait dire c'est une approche un peu bourrin de l'harmonie quoi, il n'a pas trop cette approche là, un petit peu à certains moments, volontairement, mais très souvent il, il utilise beaucoup de contrepoints, dans plein de morceaux, et des, ce sont souvent des morceaux qu'on ne repique pas avec la finesse avec laquelle Django l'a joué, je prends l'exemple de Troublant bolero par exemple. Donc ça commence sur un Mi, mi majeur, en fait, il y a ce, un petit gimmick, il y a ça-là. Toutes ces petites subtilités qui amènent vraiment du charme au morceau et qui ont été savamment choisies par Django, ben c'est présent dans sa musique. Donc, et ces choix ont été faits avec une de, un souci justement de de la conduite des voix. Donc c'est Vraiment une bonne question à se poser, pensez à vos positions d'accord par rapport à est-ce que les accords s'enchaînent bien ou pas, est-ce que la conduite des voix est bonne, et est-ce que la sensation qu'on a d'un accord à l'autre est vraiment celle que vous trouvez la plus belle. Moi ça m'arrive assez souvent d'avoir certaines positions d'accord, je pense à celle-ci notamment. Lorsque j'ai un degré 1 avec cette 9e dans les aigus, ben ça correspond souvent pas à, à l'envie d'accord de, de degré 1 que j'ai envie d'avoir. Donc soit je vais prendre un match 7, soit je vais prendre un accord barré comme ça, qui sonne assez souvent mieux. Euh, et ça, c'est vraiment propre à la guitare, au fait qu'on ait ce voicing spécifique, alors que si je le prends ici, le mi -mol majeur, j'ai pas du tout ce problème-là, la sixte majeure me gêne beaucoup, moins. Bref, c'est des questions légitimes à se poser. J'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé un peu sur la question. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur ce sujet, sujet est-ce que vous trouvez ça complètement futile et hyper intellectuel Ou alors peut-être que, en effet, vous avez trouvé qu'il y avait des subtilités dans la musique de Django qui vaudrait le coup d'être un peu euh, analysées, on pourrait dire, ou recopiées aussi J'espère que cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez un pouce en l'air, mettez plein de commentaires, abonnez-vous à la chaîne, et puis on se retrouve à, pour la prochaine vidéo